Salut à tous, je suis tellement content de faire ce tuto pour vous informer un peu de la quatrième saison, euh, la Casa de Papel. Et, au fait, la Casa des Papel, c'est la date de sortie pour euh, la quatrième saison, c'est le, euh, le 3 avril 2020. Et Dans le série, et dans la série, il y aura beaucoup plus de nouveautés, des, par exemple il y aura des, les nouveaux acteurs, et, la terre qui est le plus entendu dans la quatrième saison, c'est la star du football brésilien nommé Neymar Junior. En fait, c'est pas là où nous allons commencer. Pour d'abord, euh, pour mieux commencer euh, la vidéo, nous commençons euh, par euh, la fin de la troisième saison qui prépare euh, la quatrième saison. La fin, dans la fin euh, de la troisième saison, il y a trois crests. Trois questions principales qui nous attendent ouais, et que tout, les publics aussi attendent vraiment euh, pour euh, voir la résolution dans euh, la saison précédente. Et la première grande question c'est voir si Nairobi va mourir ou s'il va bien guérir pour continuer dans la saison précédente de la Casa de Papers. Nous avons vu aussi euh, le bombardement des chars. Nous ne saurons pas si, euh, qu'est-ce qui va se passer avec, à travers cette action, si le professeur va perdre, euh, s'il va perdre le public, et, disons la population, s'il va perdre leur soutien, bon, s'il va être envahi et dès là je vais vous une autre question. En fait, posons-nous une autre question. En fait, le professeur, est-ce qu'il va t il vraiment tenir le coup est-ce qu'il va vraiment bien gérer euh, le groupe qui est dans, euh, dans la fabrique Bon, en fait, toutes ces sont des questions que nous devons nous demander euh, aussi. nous avons nous avons vu qu'il y a des relations euh, amoureuses dans la dans groupe. Par exemple, celui de euh, celui de Monica et d'Inda. Bon, peut-être dans la troisième saison, ils n'ont pas été beaucoup plus visibles. Je pense que vous aviez, vous l'aviez aussi constaté. Est-ce que le, cette histoire-là va beaucoup intervenir dans la quatrième saison bon, C'est une autre question que nous allons nous demander. Et aussi euh, la relation entre euh, Tokyo et Rio. Est-ce que euh, nous allons beaucoup le voir aussi dans la quatrième saison Attendons de voir. Et je pense que le directeur euh, école le Guzas qui avait dit que la 3e 4e saison sera tellement dur pour nous le spectateur alors attendons voir bon en fait j'ai voulu vous poser une question quel est l'acteur que vous préférez dans la casa des papel quel est votre acteur préféré bon avec euh, la venue de Neymar est ce qui vraiment vous vous attendiez à ce qu'un star de football il vient intervenir dans la série Est-ce qu'il va bien faire son rôle eh, Surtout, ne pas oublié, il ne sera pas sur le terrain là en train de jouer avec, avec Nantes, ou, ou Montpellier, ou avec you Non, know Ça sera un film, un film, la casa de Papel. Vraiment, vous attendez-vous à un bon Neymar en tant que cinéaste Bon, ce sont des questions. Bon, alors, attendons voir la quatrième saison. Euh, c'est que ça va donner et je suis tellement content de faire cette vidéo abonnez-vous à la chaîne laissez un like et aussi vous pouvez partager la vidéo pour, pour les amis si vous avez vu que c'est utile bon en fait la casa c'est l'une des séries les plus populaires je pense que pour ceux qui ont besoin euh, pour ceux qui ont déjà vu la casa des papiers auront besoin de cette vidéo pour s'informer beaucoup plus concernant la quatrième saison alors je suis tellement content de faire ce tuto pour vous et j'espère que vous allez vous abonner et nous allons rester toujours en contact. Regardez le plus de mes vidéos, par exemple la date de sortie. La date de sortie de la casa, c'est le 3, le 3 avril 2020. Et je vais faire un tutoriel comment la regarder ou télécharger. La casa de papel. Saison 4, je vais faire juste comment télécharger, je vais essayer de... Je vais faire un tuto comment télécharger la case des papiers avant les... les la date de sortie. Et les jours de la date de sortie, je vais vous montrer comment regarder ça en ligne et eh, sur Internet. Alors, ok, merci à plus et je suis content, je pense que la vidéo vous a plu. Bye.